Mesdames et messieurs, comme dit tout à l'heure, nous allons continuer la deuxième partie de notre émission, le Ranka avec Authentic Shopping, chez lui-même. On tout, J'espère qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Alors bonjour. Nous sommes bien sûr chez Authentic Shopping. J'espère qu'il est à la maison. Là, là c'est madame, c'est la famille. Hein c'est la famille qui est là, c'est sa fille qui nous accueille. Nous espérons qu'Authentic est là. Oui, oui. Authentique Shopping Authentique Non authentique Authentique Ouais L'homme est là L'homme est là Salut, messie Authentique. Oui, merci. Bonjour, H. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes à la maison. Oui, mais permettez-moi quand même de lancer <rire> un petit vêtement sur moi. Tout à vous. fait. Ils attendent parce qu'on a dit le décor devait être changé. D'accord, merci. Donc, on, on, est, on est content de voir toute la famille là. Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Merci. dis chapeau, chapeau, chapeau, chapeau, moi si tu Salut, authentique, mesdames et messieurs, vous avez remarqué, le décor est planté. Je veux dire le nouveau décor, nous sommes à présent chez Authentic Shopping et nous accueille en chanson. Salut Authentic. Oui, merci, bonjour. H ce n'est que la suite de l'affaire. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, on a dit tout à l'heure qu'on venait pour naturellement essayer d'explorer euh, ton monde musical. Euh, J'espère que euh, ce qui est annoncé euh, va naturellement nous accompagner vers de très bonnes choses, l'artiste. Authentique, shopping Justement, espérons avec la grâce de Dieu Tout va améliorer tout va mmh. euh, maintenant, le monde musical, on l'a embrassé, tu as dit euh, la chanson, c'est depuis le ventre. Oui, justement, euh, vous savez, un artiste c'est depuis quand même. Euh, de, c'est depuis le ventre parce qu'on est artiste. Mmh. On ne devient pas artiste. Mmh. Si on devient artiste, ça veut dire qu'on force euh, vraiment euh, l'art. Mmh. Euh, Or oh, là, là, on ne doit pas forcer l'art. Là on est avec, et puis allez, on, euh, on se concentre et puis les, le reste mmh. se suit avec euh, la volonté de Dieu. Euh, combien d'albums sur le marché authentique shopping euh, une question qui a été toujours posée mmh. euh, dans des chaînes de télévision comme Non, vous savez beaucoup de personnes confondent single et album mmh. oui surtout peut-être aujourd'hui avec la mesure de, de, de, de, de l'heure qui va très très vite mmh. on confond toujours single et album mmh. pour mieux vous dire euh, j'ai un seul album sur le marché Et beaucoup de singles oui. fait, Vous constatez avec moi que je venais de, de, de grincer et Vous m'avez trouvé, je m'amusais avec ma guitare mm -hmm. Oui, c'est le nouveau single que j'ai sur le marché J'ai beaucoup de singles sur le marché Et un seul album Un seul album intitulé Intitulé Tromper, tromper Tromper, <rire> tromper Qui a fait des merveilles qui, mm -hmm. qui a fait euh, euh, ses œuvres en 2013 Tromper, mm -hmm. tromper trompe". Uh, tromper tromper maintenant okay, s'il faut évaluer un single nous sommes à combien de singles déjà <rire> je ne crois pas que euh, je vais pouvoir vous répondre parce que vous savez euh c'est celui-là qu'à un moment donné, on lance des, des concours mmh. pour pousser à nos fans de travailler encore plus euh, euh, nos, nos produits. Mmh. Et je crois que, je sais pas si ça serait euh, impoli pour moi de ne pas donner le nombre de mes, de mes singles, mais toujours est-il que quand on lance un concours, ça permet à ceux gens qui fouillent notre répertoire mmh. de pouvoir euh, faire encore plus de travail mmh. pour pouvoir gagner des lots. Tout à fait. <rire> non, ouais. là, non, là, on cache ça pour euh, les jeux concours avec. Oui, oui, oui, mais toujours est-il quand même que j'ai plus de, plus de 12 titres dont j'ai beaucoup de titres déjà quand même. Oh, ouais super. Est-ce que euh, le monde artistique est facile pas facile surtout pour celui qui fait de la musique son métier euh, la difficulté déjà la difficulté euh, vous savez déjà il faut euh, être mieux assis mmh. pour pouvoir sortir un, un single mmh. il faut être aussi assis un peu financièrement pour pouvoir euh, faire des vidéogrammes et, et, et passer aussi ces vidéogrammes dans des chaînes de télévision bon et si un jeune se lève tout simplement il se lance dans la musique parce qu'il veut faire de ça son métier je mmh. crois que ça serait pas chose aussi très très facile euh, de pouvoir réussir dans la musique euh, n'est pas euh, à la portée de tous parce qu'il faut avoir aussi un peu financièrement parlant tu l'as dit quels sont quel est l'apport de l'élite de chez toi euh, dans euh, la culture. Oui, c'est là c'est une question un peu très, très pertinente et très mmh. importante pour moi. Mmh. J'ai toujours eu à parler de ça lors de mes directs. Mmh. Euh, vous savez, un artiste, surtout nous, les artistes de la mémoire et peut-être l'artiste, en général, doit euh, penser toujours comme à ses élites. À parce fait. que la musique, on ne peut pas faire de la musique seule. Et ses élites par moments des mm. par moments peut-être aider certaines personnes à pouvoir sortir du de, de, de, de, de trou mm. euh, bon mais un artiste qui a quand même ses possibilités de pouvoir entrer dans un studio chanter mm. peut-être que parvient à faire des vidéogrammes je prends l'exemple chez moi mmh. oui, vous savez, il faut d'abord prendre l'exemple en soi je oui, je suis aujourd'hui à près de 10 millions dans la musique j'ai déjà tellement in investi dans la, dans la musique et je travaille aussi de la musique je n'oublie pas toujours euh, ces élites de chez nous mmh. je fais même de la musique euh, pour valoriser même c'est euh, euh, le village... Euh, valoriser la culture chez La des chétois, culture chétois, des chez ouais. ouais, moi surtout, mm excusez-moi. -hmm. De valoriser la culture chez moi. Mais je, je vais vous dire quelque chose. J'aurais pro proposé à ces élites de pouvoir penser à cette musique mm -hmm. Pas de venir me donner leurs finances. Mm -hmm. Ou bien si un élite me donne 100 000 francs aujourd'hui mm -hmm. ou 200 000. As pas, vous voyez là, où je vis quand même... Tout il, à fait, ouais. il, une élite me donne 100 000 ou 200 000. Ça ne va pas m'aider à grand chose. Mm -hmm. Mon souhait pour ces élites était quoi De leur, de, de leur présenter, au fait de prendre mes CD, mmh. vidéogrammes, positionner dans des chaînes de télévision par rapport à leurs relations. Mmh. Vous savez, une élite a l'influence, non il peut prendre un, euh, un CD et déposer quelque part Par rapport à ses relations, à la vidéo fait le travail Dans des, dans des chaînes de télévision mmh. Dont un artiste qui demande à un De lui donner son enfant à manger, ça fait problème Mais de faire leur devoir Leur devoir c'est d'utiliser de, leurs relations pour, pour pouvoir faire avancer cette musique Dans des, euh, des, des grandes chaînes de télévision Niveau national et oui, international. international Et maintenant est que, Où, où, où est-ce que L'artiste tire, D'où est-ce que l'artiste tire euh, euh, Ses fonds pour la musique, <rire> quels oui. sont déjà les soutiens de l'artiste euh, Oui, mon soutien vient d'abord de moi-même personnellement. Mmh. Je, on m'appelle Authentic Shopping. Mmh. Et vous n'avez pas encore posé la question pourquoi on m'appelle Authentic Shopping mmh. On m'appelle Authentic Shopping parce que je fais dans le shopping, au en fait. Mmh. Vous allez constater que je, je fais dans des trucs de sport. Mmh. Et. Ce nom Authentic Shopping a même été attribué par des jeunes footballeurs mmh. qui se ravitaillaient toujours chez moi euh, vers les années peut-être euh, 2000, 2001, 2002 mmh. des très bonnes pères de godasses et un de ces quatre matières, ils ont décidé de m'imposer de ce nom Authentic Shopping et oh, je shop. me suis aligné derrière, euh, derrière eux et aujourd'hui on m'appelle Authentic Shopping donc ce nom Authentic Shopping ne vient pas de la musique, ça vient de mon showbiz mmh. et aujourd'hui quand j'approfondis je, je, la musique Allez, le nom est parti. Hmm. Quelles sont les relations de Tanti Shopping avec les autres artistes du Cameroun et surtout ceux de la ménue en particulier? Oui, euh, je ne pas de... Si, si vous contrôlez... Eh, si vous découvrez ma, ma page Facebook, euh, mmh. je travaille beaucoup, je rencontre beaucoup des artistes camerounais. Pour ne pas que vous... Enfin, je ne veux pas vous citer tous ces artistes. Mais oui, il faut visiter la page Facebook d'Authentic Shopping. Authentique Avec A. Authentic Shopping. Authentique Avec mmh. A. Je, je côtoie tous ces artistes, beaucoup des artistes camerounais et aussi les artistes de chez moi. Euh, euh, euh, Mais noa banting là. Mm -hmm. euh... Euh, les que euh, qu'aujourd'hui ne vivent plus Bon, on a eu à travailler un peu toujours à se rencontrer <rire> Le Guy Marcel Tomo qui est là présentement c'est presque mon collègue on est là, on pense aux choses futures et euh, donc j'ai oui, des, des, des, des, des, des, des bons relations envers les artistes et quand j'ai ma contribution à apporter quelle qu'en soit la façon j'essaie aussi toujours d'apporter euh, 2010 de 2020, et quel est l'artiste menoir qui a marqué authentique ces dernières années? <rire> cette déc déc déc décennie, je veux dire. La ménoire. S'il fallait que Authentique ait la possibilité de dire non, tel mérite award dans la menoire, euh, cette décennie. Je crois que que nous avons tellement des artistes que si la à leur valorisait, on, ils devaient être plus mieux placés que ils ça. Sont nombreux, pense, ils, sont ils sont nombreux, tellement comme, nombreux. Comme valorisés, ils sont nombreux que si on accompagnait. Authentic Shopping a la possibilité de dire non. Quel mérite award cette année Non, euh, le je... Durant euh, ces dizaines, derniers, dernières années Je pense que Angelo Didier aussi, mm. quand même, c'est un très grand artiste, un très grand... Mm. Euh, il a un talent, mm. il a un talent, et si la mémoire valorisait vraiment ces artistes, mm. euh, ce, ce jeune on pouvait penser, et puis et leur donner ce qui leur euh, mérite. Donc, on, on, on salue Angelo Didier avec le menzon, et <rire> à Alabi, il dit... Tu mérites avoir, avoir de ces dix dernières années dans la mémoire. Ah ben euh, oui. Maintenant, authentique Shopping, qu'est-ce que tu adresses comme message à tes fans et à tes... Non, Ouzeli, tu as déjà parlé. À tes fans, tu dis quoi Oui, à mes fans déjà un très, très, très grand merci pour tous mes fans pour le travail qu'on effectue dans des réseaux sociaux mm -hmm. euh, puisque vous savez les réseaux sociaux font aussi euh, la force des artistes aujourd'hui mm -hmm. oui beaucoup des artistes trouvent mieux le compte là de, dedans parce que euh, les chaînes de télévision ne sont pas à la portée de tous mm -hmm. euh, la radio n'est pas à la portée de tous, tous. Mm -hmm. et mes fans, merci pour le travail que vous faites euh, dans des réseaux sociaux et nous avons toujours à vous apporter plus on est au studio, on continue le travail c'est que je vais aussi vous rappeler vous les fans, c'est que continuer à bouger et à booster nos produits dans des réseaux sociaux. Et surtout à nous, il y a également les possibilités de presser. C'est important. Oui, justement, justement, euh, le numéro de téléphone de d'Authentic Shopping, vous mm -hmm. savez bien, tout euh, 677 91 97 12. Mm -hmm. Il y a une équipe choc pour les spectacles, les mm -hmm. mariages, tout est consort. Mm -hmm. Et vous avez vu le dernier mariage qu'on vient de faire euh, à Douala Cameroun, à Bonaberry, mm -hmm. qui a fait couler les ancres ici, faut, Alors, ici il faut salive. me prêter mm -hmm de moi et beaucoup de salive et nous sommes je suis là avec l'équipe pour vous assister à tous vos mariages et on vous attend et je vous en supplie de continuer à faire le travail merci pour tous les fans euh, un, un, un message à langue première <rire> c'est important parce que euh, la culture c'est également nous euh, non ça non ça à mm. non ça là je suis à Cameroun, je suis à González, je suis Nge, Ipota, je suis mais am ne la paix. Je ne sais pas si je vais faire la paix. Je ne sais pas mm. si je vais faire la paix. Je ne sais pas si je vais faire la me mm. me mm. ne sais pas si je vais faire la paix. me me Maintenant, on a une petite machine. Nous l'ajout un ajout. Nous avons nous ajout. Le Cameroun joue. Nous avons disque d'or. Cameroun. Pourquoi pas disque d'or africain mondial Voilà, authentique. C'est vrai. Il y a un dernier mot qui doit être dit. Mais bien avant ce dernier mot, un message à la diaspora de chez La diaspora, puisqu'on a parlé aux élites, on a parlé à nos gens de chez nous. À présent, on s'adresse à la diaspora. Oui, justement, je salue toute la diaspora. La France, Belgique, une personne particulière. Oui, je salue particulièrement Olivier Coppa depuis l'Italie. Mm -hmm. Oui, je salue le, le, le, le, le prince, le prince depuis la France, mm -hmm. le prince de mon village depuis la France. Mm -hmm. Je salue comme ça. Toute la diaspora du gabon sans en pensant particulièrement à Olivier euh, à tapon premier. tapon premier tapon premier tapon premier qui est le manager euh, numéro un de authenti shopping je salue comme ça le congo euh, tout de L'équipe fan club Authentic Shopping se retrouve là-bas qui a été fondée au Congo. J'ai salue comme ça. Le fondé particulier, le fondé Sa Majesté Fosangon sur le fac premier depuis le Congo Kinshasa. Sans oublier le président fan club Authentic Shopping euh... Euh, Mayores, David Mayores, depuis euh, Congo-Kinshasa. Je salue toute la diaspora. Je vais citer qui laissez qui. Vraiment, je compte sur vous. Euh, grâce à vous, la culture peut aller très, très loin. Je salue aussi euh, monsieur euh, Ledoux Fogap, depuis Centrafrique. Sans oublier euh, euh, Stéphane Kenzo, mm. le milliardaire russe, euh, qui a toujours eu à beaucoup de contributions au travail à ce produit, à ces œuvres d'Authentique, choppé à mes œuvres. Donc, je salue euh, euh, toute la diaspora du monde entier. Super, euh, authentique. Qu'est-ce qu'on dit pour sortir On regarde la caméra. Oui, euh, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc, juste euh, que nous comptons sur vous, nous les artistes. Nous ne sommes rien sans vous. On ne peut rien sans vous. Grâce à vous, nous seront des Mike Jackson de demain. On compte sur vous. Et le travail, c'est vous. Vous savez, chanter bien, c'est bon. Mais fait écouter. C'est aussi autre chose. Mmh. Ça veut dire qu'on ne doit pas chanter et apprécier qu'Authentic Shopping, c'est un bon chanter. Non, on doit prendre ses produits et faire, partout où on arrive, on fait écouter ses produits. C'est en écoutant partout que le produit devient un bon produit consommer final. Il euh, oui, faut consommer Authentic Shopping. Merci, euh, Authentic Shopping. Merci, H. Tisson. Le plaisir était vraiment pour moi. Euh, oui, Donc oui. c'est fait, fait, très grand plaisir. Merci authentique. Merci à vous. de yes. Next Time. La Beaucoup de plaisir. courage dans la suite de la carrière. Le meilleur reste à venir. Merci. Peut-être je aujourd'hui. Ah, chanta l'anda, l'anda, polé, l'amour, l'amour. L'amour est sucré